Donc bonjour, je suis le docteur Jean-Philippe Labrez, donc j'assiste médicalement ma conjointe, Karine Trapp, qui est en grève de la faim depuis 18 jours et en grève de la soif depuis 2 jours pour dénoncer le placement abusif et illégal de son fils Noah et puis le placement aussi de son cadet Samuel chez le papa dans des, voilà, pour des motifs qui sont totalement illégitimes. Karine va vous l'expliquer, je pense. Alors bonjour, je suis Calvitra, la maman de Samuel et moi qui ont 6 et 11 ans, qui m'ont été retirés de manière très brutale il y a 4 ans bientôt, voilà, je, donc 2 ans et demi, et 7 ans et demi. Euh, depuis ce succès de procédures, rapports, rendez-vous, déplacements, euh, je suis coupée quasiment de mes enfants depuis 4 ans, je les vois pas ben, ensemble depuis 3 ans. Dernièrement, il y a eu un rapport de la protection judiciaire de la jeunesse qui, est enfin, allait dans le sens d'un retour des enfants, en tout cas de Noah, à domicile. Euh, malgré ça, aucune avancée dans le dossier. Euh, donc, euh, je, je, supporte plus, euh, voilà, je supporte plus ce qui se passe. Je sais très bien qu'il n'y aura pas d'issue favorable. Donc, j'ai décidé d'en arriver là, quoi. Ce qui est, voilà, donner tout ce que j'ai d'un coup et arriver jusqu'au maximum en espérant que le dossier soit révisé par quelqu'un de, soit la magistrate compétente pour chacun des enfants, soit quelqu'un de neutre. Euh, voilà, en me disant que de toute façon, si on reporte un regard objet, objectif et neutre sur ce dossier, il n'y a pas d'autre possibilité que le retour des enfants. Et voilà, j'aspire simplement à retrouver une vie normale. Euh, rien ne rattrapera ce qui s'est passé, mais c'est assez de souffrance pour les enfants, pour moi. Et en dernier recours, si vraiment je devais arriver jusqu'au bout de ma grève de la soif, donc à décéder évidemment, euh, je compte au moins sur une sortie de mon fils de foyer qui devrait être remis en toute logique chez ma sœur. Donc euh, j'espère pas en arriver là évidemment, mais me faire entendre, retrouver une vie normale avec mes enfants, rien d'autre. Voilà, Sortir mon fils de foyer, retrouver mon petit garçon de 6 ans aussi et réunir mes enfants, que je pas vu ensemble seulement depuis trois ans. Vous lancez donc un appel au président, au ministre, au sénateur, aux députés, à toute personne qui pourrait enfin régler ces situations de placement abusif et illégal parce qu'il y a beaucoup de rapports et il y a beaucoup d'éléments qui montrent qu'il y a un vrai problème là-dedans. Ça, Je crois que chaque responsable politique en France le sait bien, ça a déjà été suffisamment dénoncé en son temps par M. Pierre Naves, inspecteur général des affaires sociales, qui le disait lui-même, la moitié des placements au moins pourraient être évités. Philippe Seguin, chacun le sait aussi, parler de la barbarie du système et de la violence institutionnelle. Le Sénat en a parlé, l'Assemblée nationale le et... sait. Cette violence, Karine, la vit depuis 4 ans, ses enfants la vivent depuis 4 ans, donc ça doit vraiment cesser. Merci Karine, Merci. courage. Merci. Merci docteur. Merci à vous.